Le, le forum, Cette première édition du Forum Européen des Alternatives est extrêmement réussie, c'est une belle réussite. Plus de 5000 personnes auront participé pendant tout le week-end aux séances plénières, aux ateliers, aux concerts que nous avons dédiés aux migrants. Et euh, nous avons euh, permis de faire converger euh, plus de 30, euh, rep euh, des représentants de plus de 30 partis, de 12 organisations de jeunesse, de 18 syndicats, de 80 associations... C'est donc une magnifique réussite et l'Alliance contre l'austérité prend l'ampleur dans toute l'Europe et nous allons poursuivre ce travail et évidemment consacrer tout le mois qui vient à la solidarité avec nos amis grecs puisque nous entrons dans un moment crucial pour la Grèce et pour toute l'Europe. Et ce forum est un bel appel à amplifier notre travail de mobilisation contre l'austérité.